Je m'appelle Chazi. je suis actuellement chercheuse, doctorante chercheuse en études culturelles et en sociologie à l'université Concordia de Montréal et je suis également actrice culturelle au Maroc actuellement. Mmh. Alors, euh, l'intersectionnalité, déjà comme euh, concept théorique, est née dans les années 1990 dans le mouvement du black féminisme. Et c'est une théorie qui a été conceptualisée par euh, l'avocate américaine Kimberly Crenshaw, euh, dans le cadre justement de ces mouvements euh, du black féminisme, euh, pour capturer les expériences qu'elle voyait comme uniques aux femmes noires. C'est-à-dire que leurs expériences ne pouvaient être capturées par, ni par les mouvements féministes à l'époque, qui étaient dominés par les femmes blanches, ni par euh, les mouvements euh, afro-américains, donc le civil rights movement de libération des, des populations afro-américaines, qui étaient dominés à ce moment-là par les hommes noirs et dans lesquels le combat féministe ou la cause de la femme était toujours relayé à un second plan. Donc l'intersectionnalité comme cadre conceptuel euh, justement est née suite à une affaire qui a opposé quelques travailleuses euh, de General, à General Motors. donc C'était euh, un groupe de cinq femmes euh, noires qui travaillent au sein de General Motors et qui ont considéré qu'il y avait eu un licenciement abusif euh, dans leur cas. Et donc en portant leur cas euh, devant les tribunaux aux États-Unis, elles ne pouvaient porter plainte euh, pour cause de racisme et de sexisme combiné parce qu'il fallait choisir une cause pour, pour laquelle elle considérait que leur licenciement avait été abusif. Et donc ces femmes-là, ces cinq femmes, pour pour elles, donc en, en tant que femmes noires, elles ne pouvaient laisser de côté ni euh, le facteur racisme, ni le facteur sexisme, parce que pour elles, les deux contribuaient euh, à, leur, euh, à leur mise à pied euh, abusive. Et donc justement, Kimberly Crenshaw, parce qu'on n'a pas voulu retenir euh, l'accusation de ces femmes euh, sur la base de, du racisme et du sexisme combiné Crenshaw est a élaboré ce concept de l'intersectionnalité qui permet de, de capturer plusieurs axes d'oppression dans le cas de populations dites marginalisées et vulnérables. Et c'était le cas de ces cinq femmes-là. Donc quand on parle de racisme, d'intersectionnalité dans ce cas entre racisme et sexisme. Et donc l'intersectionnalité est née de, dans ce contexte-là pour préparer les institutions et les instruments juridiques à capturer euh, différentes formes d'oppression euh, qui se chevauchent et se croisent, euh, qui donc « intersect » en anglais, donc euh, ces formes d'intersection qui sont finalement complémentaires. Moi, je pense que l'intersectionnalité, c'est un concept qui, qui est aussi, voire euh, d'autant plus pertinent dans le contexte marocain, parce qu'on a plusieurs euh, couches d'oppression qui, euh, qui viennent euh, se chevaucher et se croiser en permanence dans le cas de populations dites euh, marginalisées et de groupes vulnérables. Et donc, euh, quand je, je parle de ça, je pense notamment euh, à, à la catégorie euh, ethnique, ou, euh, ou race, et il existe plusieurs discussions autour de la race au Maroc comme quoi le racisme n'existe pas au Maroc, ce qui est, euh, ce qui est un blackout euh, total sur la question du racisme euh, dans, dans, dans le cas de notre pays. <rire> D'autres catégories qui existent aussi, donc le genre, bien sûr l'approche genre est, est tout à fait importante, mais je pense que justement l'une des limitations principales est qu'on utilise l'approche genre, mais pas d'une manière intersectionnelle au Maroc, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur le combat euh, pour les droits de la femme, mais sans prendre en compte que même... Dans le cas de, du combat pour les droits de la femme, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en classe, c'est-à-dire le facteur classe pour les femmes qui viennent de milieux marginalisés ou de milieux ruraux. Donc c'est des expériences qu'on ne peut pas comparer dans le cas du Maroc où la classe est un élément très important aux expériences des femmes dites bourgeoises ou de, de, de classe moyenne. Donc la classe est un élément, un facteur important. On a aussi les questions de sexualité, donc comment est-ce qu'on prend en compte aussi les expériences de minorités sexuelles au Maroc, comment est-ce qu'on traite de ces questions-là ou pas. Euh, il y a aussi le facteur euh, d'accessibilité ou d'handicap, donc euh, quels sont les, euh, donc les équipements qui sont mis en place pour euh, améliorer l'accessibilité et les droits de ces personnes-là. Et donc euh, tous ces facteurs-là peuvent être présents au sein d'une même personne, c'est-à-dire ça peut être une, une femme amazir qui vient d'un euh, village, donc d'une population déjà euh, assez marginalisée économiquement, euh, qui est aussi en situation d'handicap, euh, donc voilà, dans une, au sein d'une même personne, on peut retrouver plusieurs formes d'intersectionnalité. Mais le problème, justement, et la raison pour laquelle je pense que l'intersectionnalité est de plus en plus importante dans le contexte marocain, mais aussi dans la région, c'est qu'on tend à, à, à traiter les problématiques de manière isolée et non pas de, le, de les voir de, de, de cette manière-là intersectionnelle. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas se spécialiser dans le genre et dire qu'on qu'on fait service aux femmes. On ne peut pas se spécialiser dans l'handicap et dire qu'on rend service aux personnes en situation de handicap. Il faut vraiment prendre en compte euh, toutes les dimensions, toutes les catégories qui s'intercèdent, qui se chevauchent dans le cas de personnes en situation de handicap, dans le cas de femmes, dans le cas de minorités sexuelles ou minorités raciales et ethniques. Alors je pense que l'intersectionnalité, tout d'abord, c'est une, une, inévitable. C'est un outil inévitable, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avancer dans le monde actuel sans adopter une approche, une méthode intersectionnelle. C'est-à-dire, on voit actuellement euh, en Amérique du Nord, euh, tous les travaux ou donc tous les militants et même les penseurs c'est à dire les académiciens et les universitaires euh, ne peuvent pas prétendre euh, à, donc d'adopter une, une démarche de justice sociale sans que cette démarche là soit ancrée dans une approche euh, intersectionnelle euh, je pense qu'il y a de plus en plus euh, connaissance ou conscience dans la région de, de ce concept là c'est à dire de l'intersectionnalité tout le monde plus ou moins euh, dans le milieu activiste dans le milieu universitaire a déjà entendu parler de, de l'intersectionnalité euh, à mon sens, on n'en en, on en perçoit pas tout de suite euh, l'utilité euh, imminente, mais c'est au moins un concept auquel on s'intéresse, donc on sait qu'il est là. Euh, on a envie d'en apprendre davantage, et je pense que c'est vraiment le rôle de la société civile et ceux qui ont travaillé avec le concept, euh, que ce soit euh, ici localement ou à l'étranger, d'ancrer, de, de, de, c'est-à-dire de, de promouvoir cette approche-là, pour pouvoir euh, donc vraiment promouvoir une approche de justice sociale euh, à proprement dite. Récemment, on a travaillé euh, avec la Fondation euh, Heinrich Paul et à travers donc un travail, on a ramené ensemble euh, 16 ou 17 euh, euh, voilà, associations de la société civile au Maroc pour travailler sur ce thème-là. Je pense que la première étape, c'est de conscientiser, euh, non pas peut-être la population de manière générale, en tout cas notre projet n'a pas porté sur ça, mais il a porté sur la conscientisation euh, des membres de la société civile, c'est-à-dire mm -hmm. des des acteurs de la société civile, des activistes, des militants, qui se spécialisent déjà dans l'un ou l'autre de, de ces domaines et de ces, de ces catégories énoncées. C'est justement ces personnes-là qui seraient à même euh, de faire du plaidoyer dans le contexte de leurs actions et euh, de leur travail au sein de, de leurs associations. Donc c'est tout d'abord un, un, un travail de conscientisation, un travail donc, de, de prendre conscience qu'il existe plusieurs euh, axes euh, d'oppression euh, qui se chevauchent, qui se croisent dans le contexte marocain, plusieurs catégories et formes de discrimination, et non pas une seule, qui, euh, en se croisant, euh, donne euh, place, donne lieu à une, euh, à, une, à une oppression systémique, ce qu'on appelle l'oppression systémique, et à ce moment-là, en prenant conscience, de peut-être faire du plaidoyer euh, à leur tour et euh, des, actions, donc, euh, des actions intersectionnelles, et aussi de travailler en réseau, pour développer de plus en plus euh, voilà, cette approche et méthodologie intersectionnelle. Alors, vu que je pense que l'approche intersectionnelle est inévitable euh, aujourd'hui dans la région, je pense aussi que l'intérêt de l'État pour l'approche intersectionnelle est inévitable. En tout cas, à mon sens, on ne peut pas prétendre euh, vouloir avancer la justice sociale. Donc, quand je parle de justice sociale, c'est vraiment de manière globale, c'est-à-dire qu'on voit que tous les combats euh, se rejoignent, se croisent et qu'on ne peut pas avancer, par exemple, la cause des droits de l'homme euh, ou les, la cause des, les, des libertés individuelles euh, sans avancer la cause, de, la cause des femmes, sans avancer la cause euh, des personnes en situation de handicap, sans penser aux personnes qui vivent dans des situations difficiles euh, dans le milieu rural. Donc ces formes-là qui sont toutes, qui se croisent, donc ces combats qui se croisent, c'est des combats de justice sociale. Et la manière de vouloir euh, donc faire un pas euh, envers ça, c'est d'adopter une approche intersectionnelle. Donc je pense que que tout acteur qui prétend en tout cas et qui croit en la valeur de la justice sociale euh, ne peut que croire qu'en la valeur, valeur d'intersectionnalité en tant qu'approche. Dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur l'artivisme, qui est donc l'activisme à travers l'art dans la région euh, Nord-Afrique. Et ma thèse a porté sur une approche un peu comparative, en tout cas au départ, entre le Maroc et la Tunisie. Et donc euh, je travaille avec plusieurs, euh, ce qu'on appelle donc, des artistes, euh, avec un discours euh, socialement conscient, socialement, politiquement conscient. Et donc euh, j'ai euh, eu l'opportunité d'aller en Tunisie et de rencontrer euh, des artistes en Tunisie et au Maroc. Et je vois justement qu'il euh, y a beaucoup de similarités au niveau des, des combats qui, euh, qui sont présents et au niveau de, de la manière de voir la justice sociale et de voir que ces combats-là finalement se chevauchent et se croisent euh, tous. Et donc au niveau justement des, des artistes et au niveau de, de l'intersectionnalité et la mise en réseau, il y a aujourd'hui plusieurs expositions qui, qui, sont, qui sont mises en place, qui regroupent donc, les, les artistes de la région euh, non seulement Nord-Afrique, mais aussi la région MENA, euh, Moyen-Orient, Nord-Afrique en général. Et donc je commence justement à voir cette, cette approche intersectionnelle, c'est-à-dire des, des artistes femmes. Je me suis surtout intéressée aux artistes femmes. Et donc dans leur, euh, dans leur euh, combat pour la justice sociale, il y a toujours ce volet-là, cette... Cette approche genre, parce que bien sûr elle vient de leur subjectivité en tant que femmes artistes, mais elles ne parlent pas seulement de leur combat en tant que femmes. Euh, elles parlent beaucoup de leur combat en tant que femmes qui vivent justement dans un contexte socio-politique précis. Euh, C'est-à-dire on a les, des, des problèmes euh, politiques, euh, donc de, accès à certains services, de l'État, etc., qu'on retrouve aussi bien au Maroc qu'en Tunisie. Donc les combats sont similaires et les combats sont intersectionnels euh, dans ce sens-là. Alors par rapport à la question de l'intersectionnalité, ce que je, je voudrais voir, se, donc vraiment se concrétiser, se réaliser au niveau de, du Maroc, mais aussi de la région, c'est ce travail en réseau, cette mise en réseau. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est de vouloir œuvrer pour la justice sociale, ça peut être très ambitieux, mais si on travaille tous ensemble et chacun de son expertise, euh, donc de, son, de son point de vue d'expertise, de, de son champ euh, propre à, à lui ou à elle, on peut justement avancer cette cause-là. Donc vraiment la mise en réseau est très importante, non seulement pour les acteurs de la société civile, mais aussi pour les artistes euh, femmes et hommes et autres avec lesquels je travaille en ce, ce moment-là. Donc toujours la mise en réseau, euh, le travail ensemble et l'intersectionnalité des combats euh, et des causes qui permettent de, de faire avancer agen un agenda de justice sociale.